Uh, private gen, mm? Pri private uh, is the name of the street. I'm sorry, I don't speak your uh, language. Can I, like, yeah, show sure. Your... Da, up, that one uh, It should be near from better. here. <laughs> Thanks. That's nice. Where are you from? France. Ah oh, nice, uh, see man. Jag har <coughs> kort upp och kunnivade c'est Men jag har inte den inne dag. In dag. Ja, jag vet nog vad man säger hit C'est fransk till då. Sem det. bonjour! <coughs> yeah you speak French right? <laughs> Aujourd'hui, on se dirige à Stockholm en Suède, retrouvez-moi tout à l'heure, je suis en galère totale. À Stockholm, donc je vais parler un peu fort, c'est bien. Je la connaissais pas, je ne la connais pas non plus. On a bien discuté, on s'est bien marré. Et là, on va se diriger au centre-ville. On a pris le ticket de train, c'est ça Pour aller en centre-ville directement. Cette femme n'était pas au courant qu'elle allait être sur internet <rire> quand elle est partie ce matin. <laughs> okay. This yes, you want? No, no, no, no. no, no, no. no. no reason. Yeah, yeah, I, I arrive first, yes? I arrive first? <laughs> I arrive first, we argue? I arrive, I arrive first. <laughs> you don't know me. I also, I buy a coffee for people in the street. I don't know that. <laughs> <I agree. laughs> Sylvia m'a proposé d'aller boire un café avec son ami, vite ici, elle travaille ici. Mais Du coup, on va boire un petit café et puis, enfin, je retrouve mon AirBnB parce qu'ici le soleil se couche à 4 h Je vais pouvoir dormir pour une fois. Bon, euh, du coup, j'ai quitté euh, Sylvia et son ami. Je me balade un petit peu dans la ville. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire. Là, je suis devant une église, donc je vais vous montrer. Me demandez pas le nom, je n'ai aucune idée d'un style plutôt nordique je vais aller voir ce qu'il y a dedans à mon avis on ne pas filmer comme souvent c'est très pénible Est-ce que c'est ouvert déjà parce qu'il faut savoir qu'il est ah si il est 11h30 ah, si ça doit être ouvert Et euh, du coup, sinon pour la journée là... Euh... Alors, l'église qui est derrière moi, elle est fermée. Voilà, ça tombe bien. Elle est fermée, donc on ne pourra pas aller la voir. Je vais essayer d'aller dans la vieille ville à pied. C'est pas très loin. Alors là je suis devant une autre église, oui Vincent, dans tes vidéos on fait que des églises, c'est chiant. Euh... En fait c'est tout le temps fermé, donc on... en fait on va jamais en faire. En fait. Tu fais semblant de vouloir faire l'américain. Que ça va se faire parce que là je flâne je flâne euh, tranquillou tranquillou le soleil il s'éteint et faut que je trouve le Airbnb qui se trouve à une heure de la ville donc mon Airbnb en fait j'ai fait exprès de le prendre un petit peu à l'extérieur apparemment où il habite il n'y a pas vraiment de commerce enfin je sais pas trop à quoi m'attendre il faudrait une vidéo demain matin parce que la nuit je pense qu'on verra rien c'est super joli euh, cette ville est vraiment magnifique franchement elle est top là depuis que le brouillard s'est levé c'est de la tuerie vous avez compris dans ce blog je suis sans amis Du coup je, je me suis dit bon bah euh, Faut que je trouve des potes Des potes Un petit peu pour un oui. Ça de voyager tout seul hein. D'un moment tu vient un petit peu en haut tu vois J'ai peur de craquer mon budget euh, Effets spéciaux les gars Parce que là euh, c'est beaucoup trop Hollywood pour nous hein pas pour vous là bas mais, euh... mais moi euh, là j'en peux plus quoi j'espère que vous avez des étoiles dans les yeux les gars parce que là euh... avec mon frère on est fan <coughs> Zelda c'est la base des jeux vidéo les enfants ma pote Johanna kiffe trop les tintins et tous les trucs en rapport au calme alors pourquoi me demande pas j'en ai aucune idée Là, on a fait un petit duo on a fait un peu les euh, les geeklins. Et j'ai toujours pas de euh, ticket de bus Oui je sais oui Ce vlog est totalement bien organisé comme d'habitude D'ailleurs il faut que je pense aussi à changer un petit peu d'argent Parce que <rire> Il n'y a, a pas d'euros en fait euh, en Suède Parce que j'ai su au dernier moment ouais. oh. super pro. Tout est... Euh, je vais y arriver <rire> Putain j'en peux plus Tout est euh, Tout est normal tout est, tout est tout à fait normal. Tout est tout à fait normal. Parce qu'en fait, faut que je vous explique un truc. Pourquoi là, j'arrive pas à parler Bon, d'habitude, j'arrive jamais à parler. Mais là, en plus de ça, aujourd'hui, température extérieure, là, ça dit moins 4 degrés. Température ressentie par Vincent, au moins 3000. Donc en fait, ma mâchoire, que je suis dehors depuis un moment, hein, commence à avoir du mal à articuler. Je commence à avoir beaucoup de mal. Je me dis que d'habitude, il fait beaucoup plus froid ici, hein Ça a dû aller au soleil là, tropique Il maurice tout ça, quoi La Guyane La Guyane La Jamaïque Bon, j'étais à Amsterdam, là, j'étais presque Il est un peu plus froid que la Jamaïque, I need to, to take that one? Yes, you have to go downstairs yeah, sure. and you take the exit to the right yep. when you get there mm -hmm. there's a big bus terminal and you will see the bus that was okay, 444. Right. You have to go exit the station. Okay, I was thinking it was 280 the car No, <laughs> no, no. <laughs> I was thinking it's expensive. No. Okay. Right. Uh, yeah? Yeah. You speak French? Yeah, right. How do you know that? Your accent comes out a little bit. <laughs> <rire> I know, <rire> I know. <rire> parle Vous parlez français aussi Oui. Merci. Et comment ça se fait Je suis Camerounais. Ah du Cameroun Putain super Vous habitez en Suède depuis longtemps Oui, donc. Depuis. <rire> Et c'est sûr que mon accent. Euh... Ah ça c'est. Je crois que c'est l'une des premières fois où j'ai du mal à, à repérer l'accent. Généralement l'accent français il est assez facile à repérer. Mais là j'ai du temps de l'oreille. Je suis arrivé au bus Et je dois changer Et avant Le proprio m'a conseillé D'acheter de, de, à manger Parce qu'apparemment Il n'y a pas du tout de, de magasin Où il habite Mais voilà voilà, le, su le supermarket. Euh, vlog au supermarché euh, à Stockholm. Voilà. J'ai fait tous ces kilomètres pour aller au supermarché. Totalement génial. Totalement génial. Mais on fait avec les modèles oh, de bord. Il y a des petites salades là. Non, that's it. Thank you so much. Have a nice day. Again? Mm. Pri Privet again? Uh, Private? Is the name of the street? I'm sorry, I don't speak your uh, language. Can you, uh, yeah, sure. The Hari. The Hari. The Hari. That one. Uh, It should be near from yes. here. <laughs> Thanks, that's nice. Where are you from? France. Ah, oh, nice! C'est le moment de la fin de la fin de la fin de la fin de la Dad. de la fin ne la pas de la fin dire. la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de de de de de et du coup je me dirige là bon vous voyez sûrement rien je suis désolé sur la caméra je me dirige vers Alors là technique de filou pourquoi j'ai le cas sur la tête j'ai même pas de musique C'est juste parce que ça me cache aux oreilles donc je crois qu'on est arrivé ouais, je crois que c'est Je vais voir un petit peu Bonjour Hi, Bonjour Hi. Vous allez bien Enchanté Très bien um, oui. Ok, ici Bonjour C'est un peu chaud, non Oh Pour vous, peut-être pas, mais pour moi Un petit peu Vous parlez français Un petit peu J'aime le français Ah vraiment Je n'aime pas le français Ah, c'est bon J'aime vraiment le français Ma mère était partie de la... Vous savez... Qu'est-ce qu'il s'appelle L'Alliance française? Oh really? Yeah it's like yeah, a club here like in, a in, in Sweden? Yeah it's like the fan club so Yeah yeah yeah, yeah. I, so I uh, know this uh, association Yeah so it's really like France and uh, the yeah. <laughs> Always friends, friends everywhere Maybe you can help us, we're actually planning in the next vacation So like my, my wife has never uh -huh. been to the to the French Alps So like oh you must see the Yeah yeah this. sure She, It's amazing It's a, wow. a ferries to go to Finland If you have a lot of time you can go on those Really? Be party be partieships, a yeah. Huge party. Wow. Only, only youth people. Only. <laughs> really? Only big nightclub. Uh, really? Yeah, wow. they can. You can. They cost like 10 euro, and you can go for 24 hours. Uh, just 10 euros? Yeah, something like that. Uh? Well, more if you want to. See yeah, well, okay, uh, but uh, it's not like 200 or something. No no, no, no, no. Okay. No, super cheap. Great, great, great. Well, everybody's really drunk. There's a lot of. <laughs> you did? <laughs> it's a, it's a party thing. <laughs> Coffee <laughs> and tea and things. Oh, so that's so nice. Can, uh, like can I use it? Yes, yes of course you can. So yeah, coffee, and tea, honey, sugar... Yeah. Just coffee, I'm just a coffee addict, you know. Yeah, yeah maybe so. Yo, I did a little map for you. <laughs> um, so it's not super finished yet, but we are... I forgot to do an arrow where we are, but we're here. Yeah, sure. And um, I wrote some path if you want to, you know, walk around, if it's nice yeah. weather. Like this blue one, it's along the water here. It's, it's uh, nice. Yeah, super nice. It's not so... But if you want to go for like half an hour, an hour, this is good. Perfect. Mais bah encore une fois, hein, comme quoi ça montre que manière il euh, n'y a que des en général il y a beaucoup de gens cool quoi petit tour du proprio ce airbnb il est au top du top franchement trop cool j'ai hâte de voir demain ce que ça donne là bas on voit pas trop mais en fait les lumières c'est un c'est un bateau de croisière c'est la salle de bain et là apparemment ici les gars vous savez ce qu'il y a là dedans Là-dedans, il y a un sauna privé. Yeah. Vous savez qu'avec moi on essaye, tu vois, essaye de faire un peu les américains. Alors par contre, on va devoir l'allumer, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Thermostat à fond. Par contre, je suis peux... pas.. Merde, ça merde. Mais oh, je suis pas un américain, moi j'ai pas un sauna chez moi. Hein. Et ouais, petit sauna, sans aucune pression. C'est Marina Ludoly, c'est la base de salade grec. Merde Putain je sais toujours pas manger, j'ai fait tomber la feta. Yo Bon les gros putain j'arrive plus à respirer. Euh, je vais me faire un petit sonocal. calme. Euh, je l'ai bien mérité. J'ai bien mérité après euh, la vie difficile que j'ai. Euh, petit euh, Petite cuillère hein, pauvre du moulet j'ai oh fait un peu mal. Oh putain, il fait trop chaud. La GoPro est en train de fond. Oh non. Oh non. Oh putain. Ah les gars. Bonne nuit les frères. Et les sœurs aussi. Je poursuis ma vie couche là, mon cerveau va saturer. Pour ça, j'évite les j'tars, y'a mon équipe qui m'accompagne. C'est pour ma clique qui boit l champagne et c'est ATOX, N et Jafar. Ce soir, c'est bête de soirée. Je poursuis ma vie couche là, mon cerveau va saturer. Pour ça, j'évite les j'tars, y'a mon équipe qui m'accompagne. C'est pour ma clique qui boit l champagne et c'est ATOX, SLIN et Jafar. Je me présente Slim elle attractive à la mode. Sans mon pote, ma maman, ma ma matière. Focus, focus à la prod. Quand j'ai pas le temps de déconner, je décoller. Je dois rayonner, bête de soirée. Ça me quand j'entends vos voix résonner. Say mama to mama